Bonjour à toi, cher spectateur, compagnon de François Favra. C'est un film qui honnêtement semblait très classique si on s'arrête vraiment au pitch et à la forme que semblait prendre le long métrage. Parce que parler de la banlieue, avec comme toile de fond quelque chose d'ordre de la rédemption, c'est pas quelque chose qu'on a forcément euh, jamais vu au cinéma. C'est quelque chose qui est très sommaire. Mais le contexte, notamment le compagnonnage, pouvait donner lieu à une œuvre qui pouvait apporter quelques petites différences par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir dans ce genre de film, souvent très stéréotypé. Le résumé pour faire simple, Naël est une jeune fille qui a grandi à Bellevue et dont l'avenir semble malheureusement tout tracé. Mais son rapprochement avec la maison des compagnons va peut-être changer sa destinée. À aucun moment dans son long métrage, François Favra ne semble chercher à éviter les stéréotypes. Clairement, il est indéniable que le film est très archétypal, que dans sa forme, le long-métrage ne cherche jamais à sortir des sentiers battus, qu'il explore une manière de concevoir la rédemption qu'on connaît par cœur et qui n'a rien de neuf, mais qui parvient tout de même à donner lieu à un moment de cinéma plutôt entraînant. Pour être sincère, je trouve que le long-métrage est très sommaire par de nombreux aspects, mais dans son aspect classique, justement, arrive quand même à se détacher un petit peu du lot en proposant une vision optimiste. C'est un film que je trouve intéressant parce que même s'il si y a le fatalisme de la banlieue qui est extrêmement présent comme souvent dans ce genre de film, il y a une forme d'optimisme qui se transmet notamment par la présence du personnage de Naël que je trouve charismatique et surtout très fort, qui a une évolution qui, même si elle est très schématique et que l'on connaît absolument par cœur son parcours de vie, pour autant, la manière avec laquelle François Fabra arrive à construire son récit et à faire en sorte qu'on s'attache à elle profondément, c'est ça pour moi qui fait tenir une grande majorité du récit et qui fait qu'en tant que spectateur, on n'est pas uniquement en train de regarder son parcours et de se dire « je connais ça par cœur », mais il y a une attache émotionnelle tellement forte qui se crée avec ce personnage qu'on a envie de la suivre. Et pour moi, c'est le vrai point fort du film de Fabra. C'est que là où il aurait pu se baser entièrement sur un schéma classique et donc du coup emmener le personnage vers un chemin classique et ne jamais sortir des sentiers battus, par le côté émotionnel, il arrive à sortir de ça et il arrive à faire sortir son film du lot. Ancrer un récit de cinéma dans un secteur si particulier que l'on peut facilement avoir la sensation qu'il n'y a pas grand chose à raconter peut donner lieu aussi bien à des œuvres de cinéma surprenantes qu'à un instant un peu perdu où l'on ne sait pas vraiment dans quoi l'œuvre cherche à nous embarquer. François Favra ne cherche pas à renouveler ou à innover dans le genre du drame teinté de comédie autour de la banlieue et d'une jeune femme cherchant à s'en sortir, mais nous offre tout de même un moment de cinéma convaincant autour d'un sujet qui peut sonner comme un poil sensible, mais que le cinéaste arrive tout de même à emporter dans un élan humain et sincère. En termes d'écriture, Johan Bernard et François Favra, comme je l'ai évoqué, ils ont leur schéma. Et ce schéma est quand même bien rodé. Dans le genre, c'est un schéma qui, en termes de pure narration et de dramaturgie, a fait ses preuves. Il fonctionne et il arrive à faire en sorte de créer, on va dire, une base dramatique assez forte pour que le spectateur, même s'il arrive à deviner assez facilement tout ce qui va se passer, se sente quand même attaché à ses personnages. Donc à partir de là, on va dire que le récit se tient, mais il n'y a rien de plus qui ressort. Et ça, c'est très problématique, parce que que ce soit le contexte dans lequel Naël vit, que ce soit la manière avec laquelle elle va sortir de ce contexte pour rentrer dans le compagnonnage, que ce soit son parcours au sein de la maison des compagnons, il n'y a rien de neuf dans le genre. Tout est très schématique et tout est très classique et on connaît exactement ce parcours de vie, on sait exactement quelle est l'optique de montrer à quel point il est difficile de sortir d'un milieu social dans lequel on a des racines profondes et dans lequel surtout on va avoir tendance à constamment nous rattacher à ses racines. Ce schéma est connu de tous, on le connaît par cœur et il n'y a rien qui va réussir à nous faire sortir de ça. Donc clairement, fabra et Bernard ne veulent pas miser là-dessus pour faire en sorte que le spectateur il soit emporté par cette aventure. Donc l'optique c'est de créer une attache avec le personnage de Naël et de faire en sorte que cette attache à elle seule arrive à faire tenir l'immersion au sein du scénario et donc en tant que spectateur on ne soit pas uniquement en train de se dire « c'est classique » mais on se dise « ce personnage est assez fort pour porter le film ». C'est ce qui fait la grande force de la plupart des scénarios qui parviennent à se baser sur une structure qu'on connaît mais qui sortent du lot par le biais de ça je pourrais vous citer un packaging qui arrive à le faire, mais ici, Favra et Bernard n'arrivent pas forcément à entièrement miser dessus, mais ils arrivent à faire en sorte que le spectateur soit assez entraîné par Naël et soit assez fasciné par sa figure et sa construction en tant que personnage pur et dur pour faire en sorte que on se détache de cette structure et on se concentre avant tout sur la manière avec laquelle le personnage est amené et avec laquelle le personnage surtout se construit au fur et à mesure que le scénario avance. Et ce point fort est vraiment pour moi un élément qui fait tenir le scénario au-dessus de pas mal de choses qui sont trop sommaires pour réussir à faire en sorte que ça se détache du lot. Favra et Bernard ne veulent pas faire de Maël une représentation totale et parfaite de la banlieue française dans toute sa splendeur. Mais par son portrait, on le ressent, cherchent à emmener une image pleine de promesses, d'une jeunesse ne cherchant pas uniquement à s'en sortir, mais aussi à se battre. Cela n'est peut-être jamais parfaitement assumé par les deux auteurs qui se laissent peut-être un peu trop facilement porter par une vague dramatique, un peu trop classique et cataloguée au cœur du 7ème art français, mais l'on ressent encore une fois cette forme de sincérité par le portrait fait de cette jeune femme au cœur d'un univers rarement ou quasiment jamais peint au sein de la production audiovisuelle française. En termes de mise en scène, ça va être un petit peu compliqué de ce côté-là de réellement sauver le film parce que je trouve que François Favra n'est pas forcément un metteur en scène qui a une patte concrète. Il a fait très peu de films finalement François Favra en quand même quasiment une bonne quinzaine d'années de cinéma. Et le problème c'est que j'ai l'impression que sa mise en scène n'évolue pas beaucoup. Et ici dans Compagnon, même si la mise en scène se tient, même si le rythme est plutôt bon, même si l'ensemble a une structure assez cohérente pour faire tenir le spectateur en haleine, je trouve pas qu'il y ait réellement des éléments qui ressortent du lot. Pour moi, le plus gros élément qui fait ressortir le film, c'est ce choix de ce fameux flat, parce que la plupart des récits de ce genre ont souvent tendance à se mettre en scope et à ne pas réellement réussir à se créer une identité à cause de ça parce que c'est un peu compliqué de mettre en avant l'humain dans un format où justement on voudrait plutôt jouer sur l'ampleur des décors et surtout sur le contexte dans lequel se trouvent les personnages. Donc déjà là-dedans il y a une optique quand même de vouloir nous accrocher à ces personnages et de faire en sorte qu'en tant que spectateur on s'immerge dans le récit par le biais de leur posture à l'écran. Donc ça c'est une bonne idée. Mais derrière je trouve pas réellement qu'il y ait quelque chose qui ressorte. Je trouve que la mise en scène est assez plate, hein, qui a réellement de rares instants où on a la sensation qu'il y a une énergie ou une vivacité d'esprit ou, ou quelque chose de plus finalement qui se dégage. Et je trouve que François Favra, bon, après il se repose sur un élément qui est très fort, les acteurs, on en parlera après, c'est vraiment l'un des gros points forts finalement de ce récit, mais je trouve que du coup derrière, il n'y a pas grand chose de plus qui ressort. Et c'est un petit peu dommage parce que je pense profondément que devant ce type de film, il y aurait moyen tout de même de construire quelque chose de plus que simplement un film qui arrive parfaitement à mettre en forme les personnages et surtout à se baser assez sur ses acteurs pour jouer sur de la longueur de plan. Ça c'est un truc qu'on connaît par cœur et que la plupart des metteurs en scène français ont tendance à utiliser. Mais il n'y a pas un petit truc identitaire qui fait ressortir le film derrière et c'est un petit peu dommage. Favra ne parvient peut-être pas forcément à rendre sa mise en scène aussi dynamique qu'il le souhaiterait, et cela se ressent notamment dans une réalisation un peu trop plan-plan de certaines séquences qui font montage clippé et qui ne rendent pas forcément justice au combat de Naël face à sa caméra. Cependant, on ressent tout de même une certaine puissance dramatique et émotionnelle se dégager de l'ensemble, cela venant certainement d'une envie profonde du metteur en scène de nous plonger au sein de la maison des compagnons, et surtout au sein d'une forme de réalisme poussé jusque dans des retranchements de tournage sur place, apportant une crédibilité indéniable à son travail sur l'écran. En termes de casting, celui-ci est bon, il n'y a rien à en redire. Pio Marmaille est excellent, mais je le trouve vraiment impérial ici et encore une fois il démontre qu'il est trop peu présent au sein du cinéma français. Même si depuis quelques années, on le remet un petit peu sur le devant de la scène. Agnès Jaoui, c'est Agnès Jaoui, elle est vraiment excellente et je la trouve très belle. On peut citer dans les petits rôles secondaires, euh, Louis Christiani ainsi que Sam samlouvic Sam Louvic qui est un acteur que j'adore et qui ici est vraiment parfait. On peut citer Geneviève Lynch qui est également bien. Dans la grande majorité, l'acting secondaire est bon. Il arrive bien à faire sortir les personnages et que ce soit juste des acteurs qui sont là comme ça ou des acteurs qui ressortent vraiment, ça marche bien. Mais après, faut pas se voir la face si le film tient le coup. C'est parce qu'il y a une actrice qui porte le film et avec laquelle honnêtement, dans les premières minutes, j'avais un peu de mal. Et plus le film avançait, plus j'ai compris qu'il y avait une vraie évolution de jeu. Nadja Ben Saïd est imposante. Car même si les premières minutes on peut indéniablement ressentir une fragilité de débutant dans son jeu, elle parvient à se débarrasser de cela rapidement pour ne faire que briller de plus en plus face à la caméra de Favra. Au bout du compte, Compagnon est un film très sommaire par de nombreux aspects et ça pourrait vraiment le plomber s'il n'y avait pas derrière une envie de vouloir nous attacher à des personnages. Et malgré tout ce qu'on peut dire sur ce genre de films qui sont extrêmement codifié et classifié et rangé dans une petite case au sein du cinéma français, il y a toujours moyen de réussir à faire ressortir un petit peu le film du lot. Et je pense profondément que c'est ce qu'a réussi à faire François Favre ici, par des petites touches. Pas par des grandes touches ou par un brio de maîtrise cinématographique ou par une composition d'auteur qui fait réellement ressortir le film, mais juste en mettant en relief ses acteurs, en construisant un personnage auquel on s'attache, et en faisant en sorte que Compagnon de François Favra, bah, ça soit quand même un bon film à voir. Ça va jamais révolutionner le genre et ça n'est jamais son but, mais je trouve que pour un film qui cherche à construire encore une fois la même histoire, il y a un œil un petit peu différent, et c'est pour ça que j'ai envie de vous conseiller de voir ce film. A plus